Je m'appelle Nicolas Haudgier, euh, je suis cartographe au sein de Car France, euh, qui est une société d'énergie renouvelable, donc euh, producteur indépendant d'énergie renouvelable. Et je suis euh, cartographe principalement sur euh, donc, la France. Mm -hmm. Principalement QGIS, on n'utilise quasiment rien d'autre à part euh, PostGIS. Ah, oui, d'accord, mais en logiciel SIG En logiciel SIG, c'est uniquement QGIS. Mm -hmm. Pour mon entreprise c'est parce que c'était gratuit, pour okay. moi c'était un choix euh, obligatoire de, de travailler sur QGIS. D'accord. Euh, aussi pour les valeurs open source euh, Exactement. Ok. Exactement. Ça, Donc aujourd'hui on l'utilise pour faire tous les traitements euh, cartographiques, ouais. mais on l'utilise également pour euh, l'interface LISMAP. Donc euh, okay. on passe par 3 liz pour avoir euh, LISMAP. et euh, on a euh, Environ 120 interfaces Lismap pour nos utilisateurs. Super, ouais. super intéressante, les interventions au top. J'ai appris plein de trucs qui vont me permettre de mettre en place à l'entreprise tout ce que j'ai appris. Alors, peut-être pas tout, mais ouais. tout ce que j'ai retenu, j'ai pris des notes et, et ça a piqué ma curiosité sur plein de choses et ça. Ça me permet vraiment de, de m'améliorer chaque année, de venir à ces journées QGIS. Plus particulièrement sur les ateliers que j'ai faits, donc euh, au niveau des, des expressions QGIS, euh, je vais pouvoir s'approfondir euh, par rapport à l'affichage que je vais avoir dans l'ISMAP, etc. D'accord. Et ben merci. Et puis bon retour. Avec plaisir.